La lecture c'est la vie Je le répète sans arrêt à mes enfants, je les emmène beaucoup avec ça. Bonjour Marlène Bonjour Vanessa Bienvenue à la Bibliothèque d'Entrebois. Je vous fais visiter Avec plaisir Donc c'est très important pour moi. Et euh, les bibliothèques c'est la porte d'entrée à, à tous ces mondes. Euh, donc c'est des lieux qui sont, euh, qui sont tellement importants. Ici on a la Bibliothèque d'Entrebois qui se trouve dans un centre de quartier. J'ai, je crois, appris à lire assez vite et puis je suis très très vite devenue une, une lectrice euh, compulsive. <rire> Ici on est à l'espace jeunesse, c'est là où généralement les familles viennent avec leurs enfants. Ça a l'air en tout cas bien confortable. Je m'y serais bien vue quand j'étais petite. Puis je vois qu'il y a des choses qui ont survécu tout au long de ces années, comme les barbes à papa que je disais quand j'étais toute petite. Il y a plusieurs titres qui, qui m'ont marqué dans, dans mon parcours. Les tout premiers dont je peux me souvenir c'était des Bibliothèques Vertes, Les Conquérants de l'Impossible. C'était une, une série que j'adorais, je pense que j'ai usé vraiment chaque page jusqu'à la trame. On a également la Bibliothèque Verte qui sont rangées ici. Donc c'est tous les romans jeunesse. Avec un petit peu de young adult. Ou jeunes adultes, je ne sais pas si. Oui, je c'est jeunes adultes. <rire> voilà. Une fois que j'avais fini mon stock, j'allais piquer les, les livres de mon, de mon papa par exemple. Mm -hmm. Je me souviens de quelques livres qui n'étaient vraiment pas faits pour mon âge. Et elle, on a Stephen King, le maître, oui. l'adolescence, la, la découverte de Stephen King, peut-être un peu trop tôt. Euh, mon papa avait compris que j'aimais bien cet auteur donc il m'en a offert plusieurs. Euh, je pense qu'il ne se rendait pas tout à fait compte de ce qu'il y avait le Contenu. <rire> Aujourd'hui euh, je suis une lectrice peut-être un petit peu moins compulsive mais toujours très régulière. La plupart du temps je lis dans mon lit avant de m'endormir. Voilà, C'est un petit moment que j'apprécie beaucoup. À cause de ça, en partie, euh, je suis passée à la liseuse. Euh, je lis en partie, Partie en numérique je mets euh, lire euh, un roman en papier euh, c'est quand même aussi euh, d'autres sensations avec le froufrou -frou de, des pages qui se tournent et une chose que j'adore avec ça c'est que une fois qu'on a fini un livre qu'on a beaucoup apprécié on peut on peut le donner on peut le transmettre plus loin est-ce qu'il y a un genre de fiction que vous aimez particulièrement bah... en tant qu'auteur euh, de thriller c'est clair que je lis beaucoup de thrillers de, de polar euh j'ai d'abord été vraiment une grande lectrice justement et puis l'envie de envie de créer quelque chose de raconter des histoires elle s'est fait peu à peu j'ai écrit ma, ma toute première nouvelle à l'âge de 19 ans mais j'étais encore étudiante à l'époque voilà il manquait clairement du temps pour pouvoir me consacrer à ça et c'est vraiment quand mon deuxième garçon a commencé l'école que je pouvais vraiment consacrer une certaine partie de ma semaine à, à écrire quelque chose j'ai eu la chance de pouvoir aller à plusieurs plusieurs festivals euh, beaucoup de ces auteurs qui sont tous euh, absolument ah, bah, formidables. Vous êtes là <rire> Ah, bah oui, je <rire> suis là. Et, euh, et voilà, là tout d'un coup ça a, fait, euh, <rire> ça a fait plop de partout. J'ai eu plein de, plein d'histoires qui sont arrivées. Je regrette vraiment pas du tout euh, ce, ce temps qui s'est écoulé entre les deux parce que ça m'a permis d'acquérir une certaine maturité dans la gestion d'un projet parce que euh, l'écriture d'un roman euh, c'est quand même un euh, certain projet de longue haleine. Ça a été vraiment bénéfique d'attendre euh, ces années-là.